Bonjour et bienvenue Je préfère faire cet audio, euh, cette vidéo aussi pour, Comme ça Les autres peuvent regarder plus tard Voilà On, va, on est en train de faire le premier jour de jeûne Donc je, je me suis rendu compte que Beaucoup de personnes se sont lancées dans le jeûne sans J'ai annoncé le jeûne ce matin pendant la prière Et je me suis rendu compte qu'on a tous sauté dans la, la, la caravane du jeûne, mais on ne s'est pas préparé. On ne s'est pas préparé. Okay. Le jeûne ne se reçoit, ne te demande pas seulement. Euh, le jeûne, pas, on ne jeûne pas pour perdre du poids. On ne jeûne pas parce qu'on est dans un groupe où les gens disent qu'on okay, jeûne tout le monde, on jeûne aussi. On ne gêne pas avec l'esprit embrouillé. Quand on jeûne, on doit avoir une requête, une, deux, trois, quelques requêtes spécifiques qui sont énumérées. Ce qui fait que si Dieu te répond, tu peux savoir clairement que Dieu a répondu à ma prière. C'est important pour vous je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Bon, on, est, on ne jeûne pas parce qu'on n'a on a rien à faire. On ne jeûne pas parce qu'on voulait arrêter de manger. Donc la première chose que tu dois faire quand tu décides de jeûner, tu dois comprendre que quand tu jeûnes, tu pas provoquer Dieu. Tu rentres dans, dans, tu affliges ton âme, tu te prives de quelque chose que tu aimes. C'est pour ça que le jeûne n'est pas forcément seulement sur la nourriture. Tu peux jeûner, mais tu te prives d'autres choses que de manger. Une femme, par exemple, enceinte, tu ne peux pas aller jeûner, tu ne peux pas faire un jeûne sec. Tu ne peux pas dire que tu vas jeûner de 6 à 18 heures. Si tu as le, le, le, le, le truc, mal à l'estomac, tu ne peux pas. Mais tu peux compenser avec d'autres choses que tu sais, que tu aimes. Et quand tu jeûnes, tu as des, des, des directives que tu dois suivre. C'est pour ça que je veux vraiment que euh, vous ne preniez, pas, euh, euh, ne preniez pas ça à la légère. Quand tu jeûnes, tu dois... Parce que malheureusement, on a des problèmes et parfois, on ne s'assoit pas pour adresser, énumérer clairement le problème qu'on a. On ne s'assoit pas pour dire, voilà exactement ce qu'il y a dans ma vie, ça, là, doit changer. Ça, là, doit changer. Donc... Isaïe 58 Et quand tu jeûnes, tu as les choses que tu dois faire. Premièrement, verset 6, Isaïe 58 Voilà le jeûne auquel je prends plaisir. Le plaisir de Dieu, ça veut dire qu'il peut se tourner, il écoute ce que tu demandes. Il peut pencher sa tête, il dit « Ah, tu disais que quoi ?» Parce que malheureusement, dans la journée, on parle de nos problèmes, on pense à nos problèmes, mais on ne parle pas à nos problèmes, et on ne parle pas à Dieu de nos problèmes. Parce que Jésus a dit que si quelqu'un croit, il va dire « À la montagne, parce que la montagne, c'est ton problème. » Maintenant tu te tournes, tu parles à la montagne Montagne quitte de mon chemin Et il y a des instances dans la Bible Où euh, ils viennent avec l'enfant Pour que Jésus délivre l'enfant Ils disent à Jésus que euh, On n'a pas pu le délivrer Jésus dit que le jardin ne sort pas Par le jeûne et la prière Ça veut dire que L'état de jeûne c'est un état où L'état de jeûne c'est un état où tu accentues les choses. Quand tu jeûnes, tu te prédisposes. Tu te mets et tu sais qu'à l'heure, c'est là mon pouvoir a augmenté. Comme je me suis privé de telle chose, ça me donne le pouvoir pour aller parler à telle autre chose. Donc, il dit bien, voici le jeûne auquel je prends plaisir détache les chaînes de la méchanceté Donc, pendant que tu jeunes c'est l'opportunité pour toi de porter les, tous les problèmes que tu as fait tous les mauvais trucs que tu as vu dans ta famille dans ta propre vie dans je ne sais pas tu portes tout ça toi-même tu détaches tu ne dis pas que je dis à quelqu'un de détacher tu dis je détache ça sur ma vie Et quand tu prends la peine de prendre ton pouvoir en main, de prendre tes responsabilités, que je ne vais plus me plaindre seulement de telles choses, je vais adresser la chose. Oh, dans ma famille, on ne se marie pas. Je vais parler à cet esprit de célibat. Oh, mes enfants ne font pas ceci, Je vais parler à cet esprit de tétutesse dans ma famille. Et là, il dit, dénoue les liens de la servitude. Ça veut dire qu'il y a les choses dans ta vie, des jougs. Tu es un enfant de prisonnier, tu nais, tu es prisonnier toi-même. Tu grandis, tu es prisonnier. Tu n'as jamais connu la liberté. Jusqu'à ce que tu vois, tu les gens, là, pourquoi eux, ils peuvent circuler comme ils veulent et nous, on ne peut pas. Comme quand tu arrives en Europe. Tu vois les Européens, on dit qu'ils ont le droit à ça, ils ont le droit à ça, toi tu n'as pas le droit. Tu comprends que moi, je suis sous la servitude. Donc tu décides maintenant que, par ce jeûne, moi, tu dis ton nom, je viens rompre toute espèce de joug. Un joug, c'est quelque chose qui t'appuie et qui te fait faire ce que tu ne veux pas, donc tu te lèves comme ça là, je peux dire quoi même, il y a des, il y a des familles où vous êtes, ton père est agriculteur, tu te retrouves, tu es agriculteur, tout ce que tu montres à tes enfants c'est l'agriculture, ça veut dire que dans votre famille vous vous retrouvez obligé de faire l'agriculture, c'est un joug. Un joug, c'est comme un fardeau qu'on met sur ton cou. Qui te pilote. Tu pars là où la personne veut. Tu ne pars pas là où tu veux. Tu ne fais pas ce que tu veux. Quelqu'un qui est en prison, ce n'est pas quelqu'un qui peut sortir. Il dit Ah, je pars à la boutique. Même s'il a le téléphone dans la prison. Il ne peut pas dire Je vais aller dormir à l'hôtel tel il part. Non. Même s'il veut le faire, il faut qu'il donne la caution. Donc. Il est limité dans ce qu'il veut faire. Et il ajoute, partage ton pain avec celui qui a faim. Pendant que tu jeûnes, c'est pas seulement que tu jeûnes, je me suis privé de nourriture après, à la fin de la journée, je mange, c'est tout. Tu dois sortir quelque chose de toi. Je vous parler de l'importance du saraka. Sors quelque chose de toi, tu donnes à quelqu'un. Entrer dans ta maison le malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors, et maintenant, quand tu as fait tout ça, hein, ce sont des prérequis. Quand tu fais, tu coches la case, tu coches, tu coches. Ce qui suit, c'est une évidence. Ce n'est pas que peut-être, je vais voir si ça va donner. Non, c'est une évidence. Ça doit se passer. Il dit maintenant, alors ta lumière poindra comme l'aurore. Et je rappelle que l'aurore, ça veut dire que ça commence, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est comme ça. ça quand tu vois dans la Bible que tu vois, le on écrit aurore. Ça veut dire que c'est quelque chose qui va grandissant quelque chose qui va grandissant donc comme tu es allé tu as tu t'es mis pour briser tel joug tu t'es mis pour briser telle barrière oui mais il n'y a pas de problème Donc comme tu es en train de briser, tu brises, tu brises. Après avoir brisé et dénoué, toi-même tu ouvres ta bouche, tu parles. Tu parles, tu donnes maintenant aux gens qui n'en ont pas. Et après tu t'assois, tu attends ta lumière. Tu dis que j'ai fait tout ce que la Bible a dit. La spiritualité c'est une science exacte. Il n'y a pas le hasard dans la spiritualité. Quand tu vas shifter tes idées... Et généralement, ce sont les gens qui sont radins Vous êtes chiche, Vous êtes endormi dans les églises Vous croyez toujours ce que c'est le hasard Que non, Dieu peut être quand Dieu voudra si Dieu le veut C'est comme ça que vous parlez Par la grâce de Dieu Dieu le voulant Tu, fais, tu vas t'asseoir à la maison, tu dors C'est Dieu qui va aller prendre ton CV Pour donner dans les, dans les entreprises Dieu le voulant C'est une science exacte. C'est-à-dire que, parce que vous n'avez pas étudié, et même les gens qui vous enseignent, ils ne vous enseignent pas avec la sagesse qui vient de la parole. C'est ce que lui, il a entendu à son frère quand il disait à l'église Ou bien les façons de prier. Vous avez les façons de prier qu'avec moi, vous êtes en train de changer. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, ouvre mes yeux. Tu veux voir quoi Tu veux voir quoi chaque fois dans la Bible que Dieu a dit à quelqu'un que j'ouvre tes yeux ou bien quelqu'un a dit à l'autre que ouvre mes yeux, c'était pour quelque chose de précis. Ouvre mes yeux, tu es là, je n'arrive pas à payer ton loyer. Au lieu de dire que je parle à tout, tout blocage financier, je reçois l'accélération, je reçois telle somme d'argent. J'ai besoin de 5 millions de francs CFA pour faire telle chose, je reçois ces 5 millions de francs CFA. Seigneur, ouvre mes yeux. Seigneur, montre-moi mes ennemis. Il peut te montrer tes ennemis en train de te tuer. Voilà bon, les fausses prières que vous passez au temps à prier, dehors. Seigneur, montre-moi mes ennemis. J'ai vu, ma tante est venue. Elle m'a poignadé. Oui, tu n'as pas demandé la victoire sur tes ennemis. Tu n'as pas pris la victoire sur tes ennemis. Arrêtez de faire les prières génériques que vous avez entendues. Quand tu avais 5 ans, tu entendais comment on priait à l'église. Le feu, le feu, le feu. Le feu, le feu, le feu. Montre-moi dans la Bible où on dit, ouais, le feu, le feu du Saint-Esprit, le feu. Après moi, les gens sont délivrés. N'est pas Jésus disait que démon de telle maladie sort de ce corps. Il appelait le démon par son nom. Lazare, lève-toi, sors de là. Rentre à la maison, tu vas voir que ton fils est guéri. Va, ta foi t'a sauvé. Donc vous allez guérir, je déclare votre guérison des maladies mentales, spirituelles que vous avez là. Je déclare que votre esprit est lucide et vous comprenez. Je vais maintenant lire tout d'un trait, le, les passage qui nous concerne. Voici le jeune auquel je prends plaisir. Isaïe 58, verset 6 à 13. Détache les chaînes de la méchanceté.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 alors tu appelleras et l'éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Si tu éloignes de toi le joug, les gestes menaçants, les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Tout suivait bien. L'éternel sera toujours ton guide, il rassasira ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dans les eaux, dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines, tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des prêches, celui qui restaure les chemins qui rend les pays, le pays habitable si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour vous comprenez maintenant et le problème c'est que parfois vous priez la première partie mais vous oubliez la deuxième partie Dieu a dit que si toi tu fais ça alors, alors ça veut dire que ça découle, ça suit, c'est évident Parfois vous faites tout Vous faites le salaka, vous faites ceci Mais vos attentes ne sont pas bonnes Tu te lèves le matin Ah si Dieu le veut Non, Dieu tu le veux parce que j'ai déjà rempli ma condition J'ai déjà fait ce que Dieu demande Donc Dieu le voudra forcément Et aussi une autre façon que vous avez de prier que toute personne qui a attaché mes pieds ici Toute personne qui m'a emprisonné Tu vas passer ton temps à décrire ce qu'on t'a fait de mauvais Tu vas oublier de mettre ce que tu veux Que toute personne qui m'endort Toute personne qui a mis le masque sur moi Qui a fait que mon mari ne m'aime pas Qui a fait que... Okay. Décris en décrivant Décris aussi la partie qui, est, qui correspond à ce que Dieu a dit dans sa parole arrêtez de toujours faire le, le, le, comme si vous êtes démunis tu donnes ton sujet de prière comme ça, ça fait que quelqu'un peut pleurer et hey, Seigneur délivre-moi Seigneur libère-moi hey, je... non c'est quelque chose qui découle de ce que Dieu a dit c'est une évidence tu ne supplie pas quelqu'un voilà la prière, c'est tu prends autorité. Voilà. Donc, on va continuer dans le groupe de prière maintenant. Il fallait que cet enseignement reste ici. Donc, je bénis votre jeûne. Ceux qui ne savaient pas, peut-être, vous n'avez pas regardé le groupe, on jeûne aujourd'hui. On va faire sept jours de jeûne. Donc, euh, dimanche, lundi et mardi, ce sera le jeûne sec mercredi, jeudi, vendredi et samedi, c'est le jeûne normal 6h-18h il y a le groupe de prière dans lequel on met les publications Donc, je retourne là dessus maintenant soyez bénis